Vous êtes dans votre Team Class et vous voudriez ajouter un devoir pour vos élèves. Par contre, lorsque vous êtes dans votre classe, que vous êtes dans votre groupe et que vous regardez le menu, vous voyez le menu est écrit en anglais Conversation, File, Class Notebook et Assignment. Vous ne voyez pas le menu en français. Si vous voulez changer les paramètres de votre team pour avoir la version française, vous allez aller cliquer en bas à gauche votre nom ou encore l'image que vous avez placée qui vous représente et vous allez cliquer sur ce lien. Ensuite, vous allez cliquer sur Set « Settings ». Dans la fenêtre qui apparaît, vous voyez que la langue est choisie actuellement, c'est « Anglais Canada ». Vous allez aller choisir le « Français ».« Français Canada ». Lorsque c'est fait, vous enregistrez et vous revenez dans votre version Team, mais maintenant vous avez la version française, donc ça va être écrit « devoir. Vous allez pouvoir maintenant ajouter des devoirs et vos élèves auront la même chose à faire s'ils ont la version anglaise de Team.